iOS 16, macOS, iPadOS, MacBook Pro, ah, je suis très lent. On est le combien là d'ailleurs. Ce lundi 6 juin, Apple tenait sa conférence WWDC en direct de l'Apple Park et bien évidemment nous avons suivi la conférence. Il y a eu beaucoup d'annonces logicielles puisque c'est une conférence qui est normalement destinée aux logiciels mais Apple en profite toujours pour proposer quelques nouveaux produits. Alors dans cette vidéo nous n'allons pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites par Apple à la WWDC mais nous allons nous concentrer sur iOS 16. Rapidement il y a eu le nouveau MacBook Air avec la puce M2, un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2, des annonces avec macOS Ventura qui sont sera la nouvelle OS des nouveaux MacBook et des annonces bien sûr sur iPadOS. Et nous reviendrons sur les nouveautés produits dans des futurs tests et dans d'autres vidéos, donc je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que ces vidéos seront disponibles. Je reviens donc maintenant sur iOS 16 et les 8 nouveautés qui vont changer votre façon d'utiliser l'iPhone. Et je commence par la plus importante qui sera le nouvel écran verrouillé. C'est la plus grosse nouveauté d'iOS 16. Le nouvel écran verrouillé est entièrement personnalisable et les habitués d'Android vont forcément retrouver quelques éléments de l'OS de Google, mais de toute façon, les deux OS, iOS et Android, ont tendance à se rejoindre depuis maintenant quelques années et aujourd'hui, hormis des préférences personnelles, plus vraiment grand-chose qui les sépare ou en tout cas pas autant qu'avant. Alors ce nouvel écran verrouillé, qu'est-ce qu'il va permettre Il va permettre, permettre d'abord de personnaliser des éléments graphiques sur l'écran. Verrouillé, donc on aura l'heure, la date qui pourront être mis dans des typographies différentes avec des nouvelles couleurs, mais on va aussi pouvoir intégrer des widgets comme ce qu'on avait en fait sur l'écran d'accueil mais déverrouillé. Cette fois-ci, les widgets s'invitent sur l'écran verrouillé pour avoir un accès plus rapide à certaines informations, aux notifications, aux messages, enfin à peu près tous les éléments que l'on retrouve d'habitude sur l'écran d'accueil une fois le smartphone déverrouillé. Alors parmi les points intéressants, on pourra retrouver bien sûr des widgets comme l'activité en temps réel qui va évoluer en fait sur l'écran de verrouillage. On va avoir aussi par par exemple, le suivi d'une course d'un chauffeur, Uber par exemple, qui va s'afficher directement aussi dans un widget sur l'écran verrouillé ou même le contrôle de la musique sans avoir besoin de déverrouiller l'iPhone. Ça, c'est quelque chose qu'on avait sur tous les smartphones Android aujourd'hui et qu'on retrouve enfin sur l'iPhone, ce qui était quand même un gros manque sur l'OS d'Apple. Apple a d'ailleurs repensé aussi son système de notification. Désormais, elles prennent moins de place sur l'écran verrouillé pour laisser plus de place aux nouveaux widgets. Donc, les notifications se retrouvent sur le bas de l'écran et il suffit de dérouler pour les retrouver en plein format en laissant de la place en fait à tout le reste. De Deuxième nouveauté très intéressante, ce sont les... Comment ça s'appelle ça C'est l'intégration de concentration dans l'écran verrouillé. À partir de maintenant, on va pouvoir configurer des écrans de verrouillage différents selon le mode de concentration qu'on aura choisi. Par exemple, on aura des widgets différents si on est en mode travail, en mode ne pas déranger ou en mode focus. Chaque écran verrouillé pourra être personnalisé avec son propre fond d'écran et ses propres widgets. Du coup, Apple continue à faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas distraits lorsqu'ils sont en train de faire quelque chose d'autre, une façon un peu de se déconnecter de ce smartphone où on a quand même tendance à toujours rester collé. Autre nouveauté majeure, la nouvelle photothèque partagée. Désormais les utilisateurs d'iPhone ou d'autres appareils Apple, puisque la photothèque partagée est disponible sur les Mac et iPad également, pourront en fait choisir de créer une nouvelle bibliothèque photo à partager avec les amis, la famille, un groupe de travail, etc. etc. L'intelligence artificielle va réussir par exemple à identifier, lorsqu'on prend une photo, les personnes qui font partie de ce groupe et la photo sera automatiquement classée dans le bon album. On pourra aussi choisir directement depuis l'application photo lorsque l'on shoot dans quel album on voudra faire figurer la photo donc par exemple dans l'album famille si on prend des enfants et bien évidemment comme c'est la photothèque partagée Apple et eh bien tout ceci n'est possible que si les autres utilisateurs disposent au moins d'un appareil Apple. iOS 16 est aussi l'occasion pour Apple d'améliorer les outils de communication, il y a donc deux nouveautés, la première ça concerne message, iMessage comme on connaît en français. Grâce à iOS 16, il sera désormais possible de revenir en arrière. Donc on pourra récupérer des messages, les effacer, les modifier. On pourra aussi récupérer des messages supprimés par inadvertance ou marquer des messages comme lu ou non lu. Et on aura une petite notification qui nous indiquera qu'il faut revenir pour lire les messages qu'on a laissé en suspens. Et deuxième nouveauté majeure dans message, c'est l'intégration de SharePlay, cette fonctionnalité qui permettait de partager en direct des contenus. Dans FaceTime à l'origine, ça arrive maintenant dans Message et ça renforce encore. La puissance des outils de communication Apple. L'application Mail s'améliore aussi. Il y a de nouvelles fonctionnalités que les habitués de Gmail connaissent, mais qui n'existaient pas sur l'application Mail Apple. On a par exemple, comment s'appelle ça, ça On a par exemple la planification d'un envoi du mail. Il sera aussi désormais possible d'annuler l'envoi d'un email qu'on aurait peut-être envoyer un petit peu trop vite. L'application détecte aussi lorsqu'on indique qu'il y a un document en pièces jointes, mais qu'on oublie de l'ajouter dans les pièces jointes. C'est pratique, mais ça existe aussi dans Gmail. En gros, Mail rattrape quand même le retard qu'il avait sur l'application Gmail de Google, et ce n'est pas pour nous déplaire. Et au-delà des fonctionnalités intégrées directement à l'iPhone, mais aussi des outils de communication, Apple a aussi beaucoup travaillé sur son écosystème, et il a donc amélioré d'autres applications que l'on retrouve dans l'iPhone. Je commence par l'application Home, qui va permettre de contrôler tous les objets connectés du maison. Home va avoir une toute nouvelle interface avec un nouveau protocole qui s'appelle Matter, qui est plus sécurisé et qui renforce aussi la protection des données personnelles. Donc désormais Home aura une nouvelle présentation, on sera toujours disponible en glissant la barre de contrôle située en haut à droite de l'iPhone et on aura juste à récupérer les informations. Il y a désormais des nouvelles catégories où tous les objets seront réunis et il suffira de cliquer sur une catégorie pour accéder à toute une interface de contrôle des objets connectés. Dans l'ensemble en fait Home est plus accessible, mieux rangé, plus visuel, c'est une interface plus lisible qui va en gros faciliter le contrôle des objets connectés de la maison. Autre nouveauté majeure de l'écosystème que l'on retrouve dans l'iPhone, il y aura un nouveau CarPlay. Et c'est vraiment une grosse évolution puisque désormais CarPlay, en partenariat avec tous les constructeurs automobiles qui souhaitent collaborer avec Apple, va pouvoir intégrer les systèmes de navigation des dix constructeurs. C'est-à-dire que désormais on pourra retrouver le compteur du parce que je mélange un peu les pinceaux. On pourra par exemple changer la température intérieure d'un véhicule directement depuis CarPlay. CarPlay prendra en charge également le contrôle via plusieurs écrans. Donc par exemple avec la vue au-dessus du volant, puis la vue en fait de la navigation classique au centre de l'habitacle. Il sera également possible de personnaliser les panneaux d'affichage des compteurs, des données de navigation, des données du véhicule en lui-même. Euh, par exemple la pression des pneus, euh, le niveau d'huile, etc. Tout ça pourra être affiché directement en fait depuis CarPlay. Alors pour l'instant, ça ce n'est pas prévu pour tout de suite, ça devrait arriver l'année prochaine, le temps pour Apple de collaborer avec les constructeurs et d'intégrer tout ça à leur véhicule. C'est pour CarPlay, qu'est-ce que j'ai oublié, Home, CarPlay 1 ah, et App. Last but not least, comme disent les Américains, Apple a lancé un peu discrètement, mais en fait c'est quand même une nouveauté très importante, Apple Pay Later, qui est en fait un système de paiement en plusieurs fois directement intégré à Apple Pay. Et Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est déjà disponible, donc c'est à dire qu'en France on va pouvoir en profiter. Il s'agit donc d'un paiement en quatre fois, sans frais, donc avec un taux à 0%, qui peut s'appliquer aussi bien sur les achats en réel, lorsque vous allez à la fenêtre par exemple, hein, au hasard, pour acheter euh, un iPhone, hein, tant à faire vous pourrez le payer en quatre fois mais également sur tous les achats en ligne et voilà on a fait le tour des huit principales nouveautés d'iOS 16 de toutes ces petites fonctionnalités ou ces grosses nouveautés qui vont changer votre utilisation de l'iPhone au quotidien iOS 16 sera disponible je ne sais pas quand parce que je suis une grosse merde le développeur dès maintenant des publics iOS 16 est disponible dès maintenant pour les développeurs dans un mois il sera disponible en version bêta publique donc vous pourrez éventuellement l'installer mais il y aura toujours des bugs qui crash donc il faut accepter de gérer ces choses là et sinon il sera disponible en version définitive comme chaque année en automne en même temps que la sortie des nouveaux iPhone pour les compatibilités. Apple a indiqué que tous les iPhone pourraient accueillir iOS 16 à partir de l'iPhone 8, donc bye bye iPhone 6 et iPhone 7. Évidemment, j'ai donné les 8 principales nouveautés d'iOS 16, mais il y en a beaucoup d'autres donc je vous invite à aller sur le site de Presse Citron pour lire les articles très complets de toute l'équipe qui ont tous beaucoup travaillé ce soir pour vous résumer toutes les annonces d'Apple. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Non, je peux pas le dire comme ça. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Presse Citron pour de nouvelles vidéos. C'était Romain, merci à tous